Vous aimeriez faire faire des avatars à vos élèves, mais vous ne voulez pas nécessairement que ça soit compliqué. Donc, pas de, pas de se brancher à un compte, pas de devoir partager de liens tout ça. Donc, euh, la digitale ici nous propose un outil intéressant qui s'appelle Digiface. Donc, on va passer sur utiliser. Donc, c'est écrit pour créer des avatars. Je clique sur « Créer un avatar ». Et là, on a le choix. Ce euh, ne sera pas un choix euh, énorme, mais quand même, euh, ça peut être très intéressant. Donc, « Cheveux et accessoires ». Je peux choisir euh, d'avoir les cheveux longs avec du volume. Je peux choisir euh, ma peau, ici. Donc, ma peau, elle est claire, la mienne. Ensuite, « Couleur des vêtements », bien, « Bleu pastel », ça peut m'aller. Euh, pour ce qui est des yeux, ben là, euh, je vais commencer par enlever la moustache. Et euh, pilosité rien. Bouche je suis en train de vomir. Non, euh, je vais faire une bouche. Euh, je peux mettre neutre, inquiète, en train de manger, triste, en train de crier, sérieuse, souriante. Je vais mettre souriante. Donc, je veux que ce soir, j'avais passé vite vite, là. Je peux mettre euh, un afro, une coupe carrée, un bonnet, des cheveux frisés, cheveux courts. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Au bout de la peau, ben, il y a beaucoup de euh, couleurs de peau là, disponibles. Pour ce qui est des vêtements, euh, il, y a beaucoup, il y a peu de choses, mais quand même les couleurs, euh, les couleurs euh, importantes sont là. Pour ce qui est des yeux, euh, ben, je vais peut-être euh, commencer par enlever les lunettes. Donc, j'ai le choix de plusieurs sortes de lunettes. Là. Ici, je pourrais avoir euh, des lunettes comme ça. Ensuite, euh, pour ce qui est de mes yeux, donc là on les voit, je peux choisir de faire un clin d'œil, euh, les yeux mi-clos, comme ça. La bouche, j'ai dit qu'elle était souriante. Les cheveux, euh, j'aurais pu mettre euh, euh, plusieurs choses aussi au niveau de la pilosité, mais euh, si vous êtes au primaire, ça me surprendrait qu'il y en a beaucoup. Euh, les cheveux au burn, donc châtain, rouge, argent, etc. Pour ce qui est des vêtements, euh, blazer, t-shirt, pull... Poule à col, un chandail à col ici, euh, t-shirt aura du coup, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre? T-shirt en V, voilà, lunettes, j'ai choisi ces lunettes-là. Les, euh, les sourcils, je peux les mettre, voyez, très épais, en colère, Alors, on ne les voit pas beaucoup avec les lunettes, là, mais je peux les mettre, euh, voici, neutre et fin. Couleur de la pilosité faciale, alors ici, j'en ai pas, euh, mais euh, étant donné que euh, mes cheveux sont au burn, je vais mettre mes, mes, euh, ma pilosité au burn, mais je pense qu'il n'y a pas euh, rien non plus. Donc, euh, ensuite, que couleur du cercle derrière, je peux choisir d'autres sortes de couleurs en arrière, étant donné que j'ai déjà un chandail euh, qui est... Euh, qui est, je vais dire, un chandail qui est, qui est bleu, bien, je peux choisir une autre sorte de couleur comme ça. Donc, voilà, mon avatar est prêt. C'était aussi simple que ça. Si on pèse sur les deux flèches de cette façon-ci, on va devoir recommencer. Donc, si on veut conserver son avatar, et eh bien, c'est très simple. On fait « Télécharger l'avatar » et on va l'enregistrer ici. Donc, « Avatar », si on veut le retrouver on va aller sur notre bureau. J'ai beaucoup de choses, je vous le conviens. Je vais essayer de retrouver l'avatar. Où est-il? Il était en forme de photo ici. Peut-être que si je clique sur avatar, ça va me le trouver. Et voilà, il est ici. Donc, voici mon avatar. Maintenant, je pourrais aller le mettre euh, ailleurs et pouvoir le télécharger et le mettre ailleurs et le partager. Donc, c'était pour vous montrer comment faire euh, un petit euh, avatar avec Digiface de la digital